Bonjour, je vous propose trois jeux pour tester votre vue à la maison, en famille. On va voir ça tout de suite. Alors, la première chose, c'est ben, devant la télévision. Vous mettez une chaîne d'information, vous regardez le bandeau de sous-titres et vous le faites œil par œil. Vous regardez déjà si vous avez la même vision, euh, d'une part, hein, savoir si les lettres se, se détachent bien, et d'autre part, vérifiez bien que les lettres euh, sont nettes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de petits flou de petits brouillards à côté. Euh, ça, ça permet déjà d'avoir une bonne idée sur votre vision de loin. Ça, vous pouvez le faire en famille. C'est facile. Euh, vous le faites. Vous faites lire les enfants, euh, vous, euh, votre, euh, enfin, votre conjoint, euh, tout. C'est facile. Le deuxième, c'est en plus, ça permet de passer le temps en voiture. C'est donc euh, de faire lire les plaques d'immatriculation et les panneaux. Vous pouvez comparer. Du coup, euh, avec les autres personnes qui sont dans la voiture, euh, de savoir à quelle distance vous, vous les voyez par rapport à eux. Hein, C'est-à-dire que vous prenez une plaque d'immatriculation, la voiture qui est devant vous, et euh, bah, c'est facile, euh, le premier qui la lit a gagné. <rire> et voilà. Et euh, faites-le à tour de rôle. Quand vous voyez que c'est toujours la même personne qui voit bien de loin, essayez de tester les autres personnes dans la voiture, essayez de faire taire un petit peu les autres, euh, pour dire à partir de quand toi, tu la vois. Ça, c'est un, bon, un bon petit test aussi euh, pour les enfants. Euh, il faut savoir quand même que, euh, sur le, une petite parenthèse, euh, que 80% des informations que l'on perçoit du monde euh, viennent euh, de nos yeux, euh, et, et notamment sur l'apprentissage à l'école. Euh, si on ne voit pas bien le tableau, on n'en a pas forcément conscience. Si on n'a pas toujours mieux vu, on n'a pas de moyen de comparaison. Et c'est un petit peu difficile, même pour vous, hein, si vous pensez que euh, vous voyez bien et que finalement, ben, en faisant ces tests, euh, vous vous rendez compte que ça pourrait être mieux. J'ai des petites solutions à la fin. Euh, et le troisième, à l'apéritif. À l'apéritif, achetez... Je ne vais pas faire de... Enfin, si, je vais être obligé. Euh, mais euh, achetez euh, des petits apéricubes et vous testez la vision de près en lisant ces questions. Moi, je sais que sans mes lunettes, je suis incapable de lire une petite question là, sur ces petites vaches -quiri. Euh, je ne peux pas, voilà, c'est la précipitie, c'est comme ça. Euh, et ça, bah, c'est pareil, c'est assez simple, c'est assez ludique, euh, et puis vous pouvez faire ça en famille. Et si vous avez un doute, quoi que ce soit, eh ben vous venez chez Atoll. Vous prenez euh, l'Atoll à côté de chez vous, et euh, vous allez faire un test de vue qu'on vous offre, et c'est gratuit. Voilà. Et eh bien, je vous dis à très bientôt chez Atoll. Allez, au revoir.